A ma sens. grande joie voilà. et à mon grand plaisir. C'est un bon chemin, ça continue comme ça. Le lauréat de la page 111. Du prix, du prix, de. Du, prix de. du prix, de la page 111. Du prix de la page 111, si tu veux... Accouche Et Alain Julien, rue de, de Foucault. C'est wow. oh, un scandale Pour une silente obscurité aux éditions Tristam. Tristam. Ouais Euh, la disparition du tribunal des -en je vois que la rue prise, ouais c'est vraiment sympa, avec beaucoup de qualité, merci, merci. Alors Alain Julien, tout euh, d'abord, euh, j'ai cru comprendre que vous avez fait beaucoup de kilomètres pour être avec nous ce soir, D'où venez vous géographiquement oui. de Bordeaux Bordeaux, ouais. ça s'applaudit les gens qui viennent juste pour ça, quand même. Alain Julien... Nous avons. Euh... Non, allez, je ne vous le dis pas tout de suite. Euh... Allons, allez. Non, allez. je vous le dis pas tout de suite. Est-ce que vous vous souvenez précisément du moment où vous avez écrit cette page chambre Oui. Vous pouvez en dire un peu plus. Oui, oui. Je peux le dire. Ah, bah, ben, allez-y Vas-y, mon Alain, vas-y, mon Julien. C'était euh, le 22 juillet. Ah oui, oui. Euh, le 22 juillet euh, 2000 euh, il me semble il me semble que le temps commençait à se couvrir j'avais pas de titre et les nuages arrivaient ouais. ça c'est du courage lentement, lentement, oui, oui, Cervantes Rentre chez toi euh, <rire> est-ce que vous croyez que votre victoire tient quand même à l'usage du verbe tintinabuler non non, non, non, non. Mais ouais, je vous le dire. C'est pas, pas une partie du sujet. c'est le Il me semblait que c'était plutôt l'espèce sonnante et trémuchante que la tu... Voilà, c'est ça, ouais. Tu... Mais bon. Ouais. Dans la tête inabulée, c'est vrai que c'est. C'est bien, c'est bien. Vraiment, vous n'avez pas, au-delà de la météo, un moment clair dans votre esprit où vous vous dites tiens, je vais mettre ce mot-là et pas un nom Ah non, ça vient comme ça. Ça vient comme ça, Non, oh, ouais. <rire> C'est <rires> un génie